C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma première question ce matin est pour le Premier ministre. Hier, le Premier ministre a rejeté les conseils de la part des enseignants, des conseils scolaires, des, pé des pédiatres de son propre groupe de commandement scientifique, encore une fois, et il a maintenu les écoles fermées mais a promis des cérémonies de remise de diplôme à l'extérieur pour chacun, chacune des promotions. Mais les écoles ont dit qu'ils ne peuvent pas répondre à cette promesse. Les directeurs des écoles ont dit que le plan du Premier ministre n'est pas pratique, il n'est pas possible, il est irréaliste et c'est un manque de respect. Il y a quelqu'un dans nos écoles, dans nos hôpitaux qui appuie le programme du Premier ministre Réponse, Premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je remercie la chef de l'opposition officielle pour sa question. Vous savez, Monsieur le Président, Lorsque Dr. Bryan, le chef de, du groupe de commandement scientifique, a dit qu'on devait avoir une augmentation de 6 à 11 c'est-à-dire 2 000 à 4 000 nouveaux cas, peut-être que la chef de l'opposition officielle ne pense pas que c'est assez pour créer des propagations ou une autre vague. La différence entre nous deux, c'est qu'on, moi, je ne veux pas une quatrième vague. Elle veut qu'on continue et qu'on continue. Mais moi, je ne veux pas ça. Je veux, pro, veux qu'on protège nos enfants. Et... Je veux citer le pédiatre Dr. Peter Jumi. Il a dit, je cite, l'Ontario, contrairement aux autres endroits dans le monde, fait un bon travail. Et quand on compare au Royaume-Uni, notre situation est beaucoup, est, est beaucoup mieux. Nous avons différents docteurs, Dr. Foster, Dr. Fisman, il y a de nombreux docteurs qui disent que ce n'est pas sécuritaire et je n'arrivais pas à avoir un consensus. On veut s'assurer qu'on aura une excellente fin de juin pour tous les élèves ontariens. Question complémentaire. Monsieur le Président, à chaque étape de cette pandémie, ce premier ministre a refusé d'écouter les experts et leurs conseils. Et en fait, il a demandé aux enseignants... Aux, aux experts et aux pédiatres au sujet des réouvertures des écoles. Ils, ont tous, ils étaient tous d'accord de mettre les enfants en avant et il a fait tout le contraire. Alex Munter, le directeur de TIO, l'hôpital des enfants malades de l'Est de l'Ontario, a dit ceci, « Les élèves ontariens sont hors de l'école depuis, depuis plus longtemps. » comparé à tous les autres enfants dans le monde. Je suis triste par rapport à cela. Il semble que nous, les adultes, avons abandonné nos enfants. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ignore les conseils de chaque personne à qui il a posé la question et décide encore une fois de ne pas mettre nos enfants en avant Réponse Premier ministre. Merci. Je veux assurer que la propagation du variant de l'Inde, b 167 soit interrompu. Comme Dr. Lowe l'a dit, ça sera le variant dominant en juillet. Et nous voulons assurer que les gens de pile, après tout ce qu'ils ont traversé, ne soient pas obligés de surmonter cela encore. Nous avons des milliers de personnes qui traversent nos frontières terrestres, sans même compter nos hôpitaux, nos, nos aéroports internationaux. Il y a des milliers de personnes qui traversent nos frontières terrestres. En une semaine seulement, nous avons eu environ 400 cas de ces variants qui sont arrivés en Ontario en seulement une semaine. Chaque semaine, ça s'empire. Alors, on ne va pas prendre de risques. On veut protéger les enfants. Et comme la chef de l'opposition officielle, je préfère écouter 15 médecins qui me remercient de ne pas avoir réouvert les écoles. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, ce, conseil, ce Premier ministre continue de demander des conseils, puis de les ignorer. Ce sont les familles ontariennes qui paient le prix. Il a ignoré les conseils qui demandaient à ce qu'il y ait la sécurité dans les écoles pour que les enfants puissent être en sécurité. Il a ignoré les conseils. Il a ignoré les avertissements graves au sujet de la troisième vague. Même maintenant, qu'il indique la peur de ces variants qui peuvent être propagés dans nos écoles. Ils demande à ce qu'on réouvre l'économie plus rapidement. Qu'est-ce qui se passe vraiment, Monsieur le Président? Les variants vont être propagés dans les écoles, mais ils ne vont pas être propagés dans les centres commerciaux et dans les grands magasins? Réponse, Premier ministre. Monsieur le Président, je peux vous dire que nous nous focalisons pour assurer que, nous allons de l'avant pour que les enfants puissent aller dans leur camp, pour qu'ils puissent rejoindre leurs équipes de sport, que leurs enfants puissent avoir un excellent été. La chef de l'opposition ne s'inquiète pas des enfants, elle, elle fait juste des jeux politiques. Elle n'est pas préoccupée. Nous essayons de travailler dur et les Ontariens sont reconnaissants qu'on a les meilleurs systèmes de santé dans le monde et on va dans la bonne direction. Il y a une raison pour laquelle les, les nombres de cas a diminué à cause des travailleurs excellents de la santé qui s'assurent que les gens reçoivent leur première et deuxième dose et c'est remarquable la façon dont ils ont agi quand on regarde les chiffres jusqu'à jusqu 140 à 190 000 vaccinations à chaque jour. Ce sont, les, ce sont les vrais héros et je suis reconnaissante de leurs efforts. Prochaine que, question, chef de l'opposition officielle. C'est la première fois que le Premier ministre se présente. Vous ne pouvez pas parler de l'absence d'un député aujourd'hui de façon respective. Chef de l'opposition officielle, ma question est au Premier ministre. L'Ontario Ontario est la seule province dans tout notre pays qui n'a pas ramené les élèves à l'école. Et les échecs dans ce retour à l'école indiquent le besoin d'une enquête complète et indépendante dans la réponse de l'Ontario à la COVID-19. Ce n'est pas seulement les écoles. Le premier ministre et ce gouvernement ont ignoré les avertissements qui nous ont poussés à se retrouver dans une troisième vague. Ils ont abandonné les travailleurs essentiels qu'ils appellent héros. Ils ne leur ont pas versé des congés de maladie payés. Ils ont ignoré l'urgence des vaccinations. Les 4 000 aimés qui ont perdu la vie dans les foyers de santé longue durée, de, de la négligence et de la déshydratation. Nous demandons une enquête publique pour que cela ne se répète plus jamais. Chef de l'opposition officielle, merci beaucoup. Je pense que nous avons répondu à cela plusieurs fois. Le Premier ministre était l'un, en fait, c'était le premier leader à avoir instauré une commission en ce qui a trait au foyers de soins de longue durée. Nous avons le rapport de la vérificatrice générale. Et comme vous l'entendez, le, la chef de l'opposition officielle aimerait qu'on ait euh, la banderole de mission accomplie, mais ce n'est pas encore le cas. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et il y a des besoins qui doivent être satisfaits. On a près de 9,5 millions d'Ontariens qui, euh, qui se sont fait vacciner. C'est une bonne nouvelle. Les chiffres commencent à diminuer et nous savons qu'il y a beaucoup de travail à faire et c'est ce qu'on va faire. On va ramener, relancer notre économie pour qu'elle redevienne comme elle était avant la pandémie. Et la chef de l'opposition officielle parle de choses qui ne sont pas importantes pour l'Ontario en ce moment. Ce qui est important, c'est de se remettre de cette pandémie et de relancer notre économie, de protéger nos, nos résidents. Question complémentaire. La session législative qui a commencé le 16 février va se terminer aujourd'hui. Et depuis le premier jour, la ta... le groupe de commandement scientifique a averti le premier ministre des conséquences désastreuses de la réouverture et de l'accélération de cette réouverture de l'économie. Le premier ministre a ignoré ce conseil. Et évidemment, comme tel que prédit, la troisième vague a commencé en mars. Et et en avril, le groupe de commandement scientifique a demandé des congés conseils, des conseils maladie payés pour les travailleurs. Qu'est-ce que le gouvernement a fait Ils ont préféré fermer les terrains de jeu. L'Association des hôpitaux de l'Ontario a dit ceci le 12 février. Nous sommes... Submergés. nous sommes éreintés. Le secteur de de, des hôpitaux est complètement submergé et nous devons gérer une troisième vague et ses conséquences. Est-ce que le gouvernement va commencer à prendre ses responsabilités et lancer une enquête publique pour que tout le monde en Ontario puisse savoir ce qui s'est passé pour ne, plus qu pour ne plus que cela se répète Réponse. <applaudissements> les parlementaires du gouvernement. Merci. Je peux vous dire ce qu'on m'a fait. Nous savions, lorsqu'on a été élu en 2018, qu'il y a un certain nombre de choses qui devaient être faites pour améliorer le secteur médical en Ontario. Nous avons hérité d'un système qui ne pouvait faire que 5 000 tests par jour. Nous avons augmenté cela à 75 000 tests. Nous avons hérité l'une des capacités d'UCI les plus faibles en Amérique du Nord. Et nous avons amélioré les choses. On a augmenté la capacité dans les UCI avant la pandémie. Pendant la pandémie, on va continuer de le faire après la pandémie. Nous savions qu'il y avait beaucoup de travail à faire dans le, dans le secteur des soins de longue durée. Nous avons bâti 600 nouveaux lits. Ils ont bâti 600 nouveaux lits et nous, on en a bâti 30 000. Nous savions qu'on avait besoin de nouvelles infirmières, nous avons embauché 2000 nouvelles infirmières, on avait besoin de nouveaux PSSP, on en a embauché 27 000. Nous savions qu'on devait faire ce qui n'a pas été fait, c'est-à-dire remettre l'Ontario sur le bon chemin. C'est pour cela que pendant la pandémie, notre économie était en chef de file en Amérique du Nord et après la pandémie, elle le sera encore. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, les Ontariens ont vécu plus d'une année de tragédie, de tragédie totale. 8 798 personnes sont décédées de la COVID-19 et la liste continue. Environ 4000 personnes âgées ont perdu la vie à cause de la COVID-19 et sont décédés dans les foyers de soins de longue durée à cause du virus et aussi à cause de la déshydratation et de la négligence. 1,638 personnes sont décédées dans la troisième vague seulement et le gouvernement le sait déjà. Les écoles sont fermées, les jeunes souffrent de dépression parce que les parents sont submergés, parce que leurs enfants sont à la maison, ils sont déprimés, ils sont anxieux, ils sont isolés. Les entreprises sont en train de fermer, ils sont au bord de la banqueroute. Le gouvernement Ford a pris ses décisions et bon nombre de ces décisions ont empiré la crise. Et, et c'était le contraire de ce que les experts ont demandé. Cela ne peut plus se répéter. Est-ce que le premier ministre va s'engager à lancer une enquête totale, publique, judiciaire aujourd'hui? leader parlementaire du gouvernement. Et voilà, la chef de l'opposition officielle veut déclarer la, la victoire, alors qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans la province de l'Ontario. Environ 9,5 millions d'Ontariens ont reçu leur première dose et beaucoup ont commencé à avoir leur deuxième dose. Et ça, c'est vrai, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pour cela que nous avons fait des investissements critiques dans les soins médicaux et dans les soins à longue durée. Nous savions que nous devions investir dans le transport en commun. On savait qu'après la pandémie, on aurait besoin d'une économie vibrante et solide. C'est pour cela que le ministre de l'Éducation a assuré que nous avons les écoles les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Il y aura beaucoup de travail à faire après la pandémie pour assurer que notre économie redevienne la plus solide en Amérique du Nord. Nous avons vu les emplois, le nombre d'emplois incroyables qu'on avait avant la pandémie et si la pandémie, la chef de l'opposition officielle veut jeter la pierre aux Ontariens. Nous, on veut s'assurer que notre province est la meilleure. Arrêtez la pendule. Je réalise que c'est la dernière journée de la session du printemps de l'Assemblée et je sais qu'il y a beaucoup d'énergie impliquée. Je veux permettre les débats au débat de continuer. Mais je vais rappeler des gens à l'ordre et donner des avertissements si ça continue. Merci. Redémarrez la pendule. Député de Essex. Merci beaucoup. Ma question est pour le Premier ministre. Je remercie le Premier ministre de s'être joint à nous aujourd'hui. Une, un article dans le Toronto Star cette semaine a cité un ah, des nous informants dans le cabinet du Premier ministre qui travaillait avec le ministre de l'Infrastructure qui, qui a travaillé a dit qu'il y a un risque de remaniement en place. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire pourquoi est-ce qu'il a perdu confiance dans son équipe de son cabinet Réponse. Comme j'ai toujours dit, depuis le début de ma carrière en politique, ne croyez pas tout ce que vous voyez dans les nouvelles. Nous avons d'excellents d'excellents journaux. Mais cela étant dit, je ça fait 30 ans que je suis en politique et je n'ai jamais vu une meilleure équipe de meilleurs ministres, un meilleur caucus nulle part. Notre équipe est la meilleure comparée à toutes les autres cabinets. Nous sommes une excellente équipe. Ils ont fait un travail incroyable. Numéro un, ils ont dû transformer le gâchis qu'on a hérité du gouvernement libéral qui a détruit notre province pendant 15 ans. Nous sommes en château de fil dans différents secteurs en Amérique du Nord, que ce soit avant la pandémie, pendant la pandémie ou après la pandémie. Les gens auront un excellent, excellent à cause d'excellent leadership et du travail des, des héros de première ligne et nos, notre excellent cabinet. Question complémentaire. Ce n'est pas clair. Qui est-ce que le premier ministre consulte ces temps-ci? Peut-être que je devrais diriger cette question à Arthur, qui est la nouvelle superstar dans le cabinet des ministres du Premier ministre. Il semble que le Premier ministre veut blâmer tout le monde sauf lui-même pour les décisions désastreuses qu'ils ont prises. Il appelait son gouvernement le gouvernement All-Star et maintenant, il est en négociation pour les remplacer. Est-ce que le Premier ministre est prêt à prendre ses responsabilités ou c'est la faute à tout le monde sauf lui Réponse. Rappel à l'Ordre. Le ministre, Claire, clairement, c'est seulement le député de Essex, mais c'est temporaire parce qu'on va changer cela à la prochaine élection. C'est seulement lui qui peut, qui peut blâmer un enfant de 11 ans. Je vais donner un avertissement au Premier ministre pour son langage. Rappel à l'ordre. Député d'Ottawa Sud est rappelé à l'ordre. Le Premier ministre peut conclure sa réponse. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, comme je le disais, nous faisons tout en notre pouvoir pour essayer d'en finir avec la pandémie. On a investi des millions de dollars pour appuyer nos travailleurs de première ligne. Nos travailleurs essentiels, nous avons annoncé récemment des millions de dollars pour la santé mentale. Nous voulons tous nous en sortir, et on va s'en sortir. J'espérais Je, juste qu'on pourrait avoir des idées constructives de la part de l'opposition. Il n'y a pas d'idées, c'est juste des critiques. Merci. Député d'Essex, vous ne pouvez pas parler de l'absence des membres, des députés. Prochaine question. Député de Whitby. Ma question est pour la ministre de la Santé. Mes commettants sont inquiets de l'incidence que la pandémie de la COVID-19 a eue sur la santé mentale des enfants. En mars de l'année dernière, notre gouvernement a révélé un plan révolutionnaire pour fournir du soutien pour fournir un plan de soutien de tous les âges pour la santé mentale et, le, et les dépendances. Et il s'appelait la feuille de route vers le bien-être. La, la ministre de la Santé a travaillé dur sur ce plan parce qu'on savait à quel point c'est important pour les Ontariens. Est-ce que la ministre peut nous informer, peut nous donner des mises à jour sur ce plan Réponse. Merci. Et merci beaucoup au député de Whitby pour cette excellente question et pour le travail excellent qu'il fait dans sa dans circonscription de Whitby. Notre feuille de route vers le bien-être nous dirige vers la bonne direction pour pouvoir bâtir un système, un système exhaustif et connecté de santé mentale et de dépendance qui marche pour tous les Ontariens. Nous comprenons que la COVID-19 a placé un fardeau exceptionnel sur tous les Ontariens et surtout les enfants et les jeunes. Dans le cadre de notre feuille de route, nous avons, annoncé 3 millions de dollars pour aider. nous avons annoncé 31 millions de dollars pour aider à améliorer les services et l'accès au traitement et, au, et le, le soutien à la santé mentale et au bien-être pour les enfants vulnérables et les jeunes. Surtout qu'on est affecté par la COVID-19. Et cet investissement est un autre exemple de comment notre gouvernement appuie la santé mentale des enfants partout dans la province. Question complémentaire. Encore une fois à la ministre, je pense que je parle pour tout le monde dans la Chambre quand je dis que nous savons tous que la COVID-19 a lourdement affecté nos enfants et nos jeunes. C'est pour cela que ce sont de bonnes nouvelles d'entendre que notre gouvernement prendre des actions et des mesures concrètes qui vont faciliter la vie et faciliter l'accès à l'aide de santé mentale pour les jeunes et, et leurs familles. Est-ce que la ministre peut nous dire comment est-ce que investir dans le prolongement des services de santé mentale pour les enfants et les jeunes va assurer qu'ils reçoivent les soins nécessaires dont ils ont besoin d'une façon ponctuelle et dans le bon environnement? Réponse, ministre de la Santé. Avec notre investissement de 31 millions de dollars, nous allons financer des initiatives ciblées dans le soutien à la santé mentale et les services aux enfants et aux jeunes qui ont des problèmes de santé mentale complexes. C'est une augmentation de 5 dans tous les services de dépendance et de santé mentale, surtout pour les services sous-financés spécialisés pour les autochtones. 3,5 millions de dollars pour les traitements en direct, 2,7 millions de dollars pour les centres de soutien aux jeunes et 2,1 millions de dollars qui seront donnés annuellement pour appuyer le nouveau programme de, de thérapie virtuelle et également 2 millions de dollars pour les traitements intensifs de transition dans les pro, en ce qui trait au programme de traitement et maintenant et à l'avenir, nous travaillons dur pour combler les fossés et que les enfants puissent recevoir l'aide dont ils ont besoin. Prochaine question, député de Timetsk Cochrane. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Nous avons rencontré des membres du Siena Woodbridge Vista Family Counseling. Ils se battent pour les membres de leur famille pour qu'ils aient de, de la climatisation adéquate pendant plus d'un an. Et comme on le sait, lorsqu'il y a des, des vagues de chaleur, les, les petites chambres peuvent être particulièrement chauffées. On nous a promis qu'il y aurait des actions, mais toujours rien n'a été fait. On a dit à ces familles qu'ils n'auront plus, qu plus à être en transpiration excessive dans leur chambre. Où se trouvent ces promesses Où on en est avec ces promesses Réponse. J'ai eu des mises à jour régulières hebdomadaire avec le ministre. et En ce moment, on est à 83 de nombreux, de, de, de nombreux foyers qui sont un peu plus âgés doivent avoir des réparations et doivent être rénovés. Mais on a hérité d'une situation désastreuse des libéraux. Et donc, on a investi des dizaines de, mille, de millions de dollars pour rénover ces foyers. Nous avons foi qu'on va arriver à 100 et on va continuer de se battre jusqu'à ce qu'on y arrive pour qu'il y ait de, des chambres climatisées. Les gens dans les foyers de soins de longue durée sont dans de de meilleures conditions maintenant qu'il ne l'était pendant le mandat des libéraux. Et je remercie le rapport de Radio-Canada, la journaliste de Radio-Canada qui, qui nous a fait connaître cette situation et nous avons agi immédiatement. Question complémentaire. Merci. J'apprécie la réponse de, du Premier ministre. 83 dans, en ce qui a trait à la, les, les chambres climatisées. Mais on sait tous que bon nombre de, de, de ces résidents n'arrivent pas à se rendre dans ces zones climatisées. Ils restent dans leur chambre. Il a dit qu'on va arriver à 100 dans quelques mois. Est-ce que c'est 100 dans chacune des chambres ou seulement dans les zones communes? Parce que, ce, parce que cela, ça n'aura pas d'importance. Quand les gens sont dans leur chambre, vous le savez très bien, ma mère s'y trouvait, se trouvait dans cette situation aussi. Ils doivent savoir s'il y aura de la climatisation dans chaque chambre, dans chacun des foyers de soins de longue durée, comme vous l'avez établi, maintenant. Parce que cette fin de semaine, il va faire 30 degrés à Timiscouen. Et c'est ce que je vous ai entendu dire. Est-ce que c'est vraiment le cas? Les députés, s'il vous plaît, venez vous asseoir. Il faut adresser ces commentaires à la présidence, le Premier ministre, pour sa réponse. Merci au bon travail de la ministre et d'Infrastructure Ontario. On a travaillé pour chaque foyer particulier, un par un. Pour assurer que euh, c'est fait, que toute la mécanique est bien, est, on voit des transformateurs, on va s'assurer qu'ils aient l'électricité appropriée pour chaque foyer, chaque salle et dans euh, chaque chambre et dans les salles de rafraîchissement. Certains foyers sont vieux. Dans les nouveaux foyers, euh, 30 000 lits qu'on va créer. 5, 15 000 la première année, 15 000 lits la deuxième année, ils seront euh, de avant-garde et sont en bonne qualité. Mais dans les foyers plus vieux, on essaye d'installer des, des équipements pour que ça soit bien. Question suivante, député de centre Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la sa Santé. Les Ontariens ne veulent pas seulement une fin de confinement. Ils veulent arrêter les restrictions de, de santé publique, où on limite les réunions, les, le détail et les services religieux. Contrairement à la Alberta, Saskatchewan et la Colombie-Britannique, le cadre d'ouverture de l'Ontario ne, euh, ne lève pas toutes les mesures de santé publique. Pourquoi le cadre n'inclut pas lever toutes les restrictions de santé publique, sauf si c'est l'intention de ce gouvernement de ne pas revenir à la normale Quelles euh, sont les unités exactes pour lever les restrictions de santé publique La ministre de la Santé. On ne lève pas toutes les restrictions de santé publique parce qu'on essaie de sauver des vies. C'est Ce qui est important, c'est de sauver les vies. C'est notre priorité depuis le début de la pandémie. Et c'est pourquoi vous allez noter qu'on a 870 nouveaux cas de COVID. C'est pourquoi il faut faire attention. Il y a les variants, le variant Delta qui est venu de l'Inde. Il faut faire attention quand on fait la réouverture pour ne pas avoir une quatrième vague et perdre plus de gens. Parce qu'il faut avoir faire très attention et parce que le gouvernement fédéral ne fait pas de sa part, en s'assurant qu'on ferme les frontières et que ces variants ne continuent pas à arriver. Question complémentaire, euh, le suivi au Premier ministre, tout ce que le gouvernement a fait euh, jusqu'ici a été un désastre. Uh, les soins de longue durée, un confinement le pire au monde, les écoles fermées et les rues principales qui ont fermé, cannabis, euh, le désastre dans l'autisme, la taxe carbone, euh, les, les infractions d'un virgule, la réduction des municipales, la nomination de Dean French. C'est un, un déficit et la baisse par Moody's. L'hôpital euh, Scaro pas de réexclusion dans les factures d'électricité ou d'assurance. Les autocollants qu'on ne peut pas voir. Je demande au Premier ministre, pourquoi attendre une année avant que les électeurs le congédient Pourquoi pas se démissionner aujourd'hui La ministre du Patrimoine, s'il vous plaît, le leader parlementaire du gouvernement. Écoutez, on a écouté ce député et il y a deux jours, où il a dit que les votes qu'il pose ne sont pas importants, que l'Instagram, c'est important. Ce qui est important pour la population, la loi sur le projet de loi 266 sur les dépanneurs qui a été dépassé, la loi sur les écoles secondaires, le projet de loi 228 du député de Paris saint pour les scènes ne soit pas dans les lacs. Le, le, le projet de loi du député de Sud-Ouest, la loi sur le jour de l'Ontario, c'était important. La jo, journée de sécurité, la, le projet de loi 112, la sensibilisation à la, au lupus Et on va avoir la sanction royale, la euh, sensibilisation des travailleurs essentiels. Le projet de loi 270 pour le, le patrimoine perse. Merci. Une question suivante. Le député de Whitby. Merci. Ma question s'adresse à la solliciteur générale. Monsieur le Président, nous savons que les mesures plus strictes de fermer les frontières vont arrêter la COVID-19. Il y a des preuves que cela est le cas. Tous les cas qu'on a en Ontario peuvent être trouvés à une origine en l'extérieur de l'Ontario. Il y a juste quelques semaines, les premiers cas du variant indien ont été trouvés ici en Ontario. Est-ce que la solliciteur générale peut dire davantage à la Chambre comment euh, cette variante s'est propagée et pourquoi c'est important de maintenir les restrictions à la frontière. Pour sa réponse, la solliciteur général. Merci et merci au député de soulever cette question. Ça a été une préoccupation de notre gouvernement et on a demandé avec cohérence au gouvernement fédéral d'améliorer la sécurité aux frontières. Beaucoup de nouveaux variants comme le B-117 qui s'appelle le variant Delta, qui a été détecté en Ontario la première fois, le 23 avril. Je vais de ça, mais que ce soit clair, les chiffres sont encore plus élevés. Hier, à la date hier, l'Ontario avait 243 cas positifs de B1617. Par exemple, le docteur Lawrence Long a dit que le variant B1617. Ainsi, 7, plutôt, pourrait déplacer et prendre le dominant B B117. On, connaît, on sait que ces variants se propagent rapidement. Il y a plus d'autres 24 variants qui existent au monde qui ne sont pas en Ontario. Le gouvernement fédéral doit faire son travail et protéger nos frontières. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et je reviens à la solliciteur générale. Nous sommes tous conscients comment le virus original de la COVID est arrivé. C'est avec les voyageurs. Nous savons que tout variant de préoccupation qui a rempli les soins urgents sont venus de l'extérieur de l'Ontario. Mais certains font, nous font croire que juste quelques voyageurs infectés, ce n'est pas très préoccupant. et que On suggère que du voyage, c'est moins de 2% des cas ici en Ontario. Ici, de cette côté, la Chambre, on a soulevé cette question, plus de deux Douzaines deux, deux, de fois dans les quelques dernières semaines, mais pas de réponse de l'opposition. Je reviens à la ministre. Est-ce que la solliciteur générale peut réaffirmer l'engagement de notre gouvernement de défendre les Ontariens et Ontariennes en ce qui a trait à la frontière? La solliciteur générale, Merci et merci aux députés de Whitby parce que va pas, si l'opposition ne va pas poser ces questions, il faut qu'on on, qu on, s'assure que le public sache ce qui est à risque. Notre gouvernement pose des gestes concrets, mais pas seulement avec les frontières. Depuis sept jours, dans une semaine, on a vacciné presque un million de personnes. C'est pourquoi c'est très important. On a des records pour les, le nombre de gens. Même avec une dose de vaccin, on sait que probablement, on ne va pas vous voir aux soins intensifs. Les données demandent que ceux qui ont reçu au moins un vaccin, de, euh, la, du vaccin contre la COVID-19 euh, ne vont probablement pas recevoir euh, des soins intensifs ou en avoir besoin. Alors, si vous n'êtes pas vacciné, prenez le temps pour vous faire vacciner. Mais le gouvernement fédéral doit faire son travail euh, de répondre à l'appel et imposer des mesures aux frontières euh, et donner aussi euh, l'occasion à que tout le monde se soit euh, vacciné. Question suivante, député de Kuitanuk. mais M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Aujourd'hui, le leader, le chef euh, néo-démocrate fédéral, Jack Meadson, va demander à des gestes spécifiques, spécifiques au gouvernement fédéral pour avoir la justice et la paix aux peuples autochtones qui sont blessés après la découverte des, euh, des restes de 215 enfants à Kamloops au pensionnat. Il faut avoir des actions tout de suite, sinon la réconciliation c'est juste un mot vide et le gouvernement provincial va rejoindre nos appels aujourd'hui pour le gouvernement fédéral de soulever son cours juridique contre les Premières Nations et demander à ce que le gouvernement fédéral laisse tomber sa bataille contre les survivants de l'école du fonctionnaire de Sainte-Anne. Réponse, le leader parlementaire gouvernement. J'apprécie la question du député d'en face et bien sûr toute la semaine. Et il a ciblé cela, pas juste cette semaine. C'est peut-être un mauvais choix parce qu'en fait, depuis qu'il a été élu, et il a voulu améliorer euh, la vie de sa communauté. Il s'est mené euh, dans, sur la voie de la réconciliation. Et on doit faire tout ce qu'on peut pour assurer qu'on ait de meilleurs résultats quant à la réconciliation. Et il y a certaines à mesure que le gouvernement provincial, en, en concertation avec le gouvernement fédéral, qu'on puisse avancer. Le député d'en face a souvent parlé du besoin d'améliorer les conditions dans les réserves. Il faut le faire. Il faut que tous ces avis de ferbouille de l'eau soient levés et que les occasions économiques soient abondantes dans le nord et dans, et dans les réserves. Mais vraiment, cette semaine, bien sûr, c'est ce qu'on a trouvé dans des circonstances horribles à Kamloops. Et il y a ma parole et de ce Premier ministre qu'on va faire tout ce qu'on peut pour faire mieux et pour assurer qu'il y a des fonds, pour qu'on fasse une recherche, que les familles sont traitées avec du respect et les Premières Nations participent à ça aussi. Question complémentaire, Monsieur le Président. Je reviens au Premier ministre. Cette semaine, j'étais content d'entendre que le leader parlementaire du gouvernement dans sa réponse a dit qu'il était préoccupé quant à la question des enfants qui étaient volés et qu'on l'oublierait dans le nouveau cycle des nouvelles. C'est pourquoi on a besoin de plus que de drapeaux en berne et, et une journée. On a besoin de gestes concrets. Est-ce que le gouvernement s'engage aujourd'hui à adopter les recommandations euh, euh, et les demandes d'action de la Commission de vérité et réconciliation, en particulier des demandes 71 à 76 qui ont trait à nos enfants volés. Est-ce qu'ils s'engagent aujourd'hui à donner des ressources aux collectivités pour trouver et retourner nos enfants là où ils appartiennent? Le leader parlementaire du gouvernement, Monsieur le Président, je vais y réitérer encore une fois et j'espère que j'ai été très clair cette semaine de l'importance de faire exactement ça. S'il y a toute confusion quant à notre engagement d'assurer qu'on travaille avec les Premières Nations, c'est quelque chose qui soit mené par les Premières Nations, on fera tout ce qu'on peut pour enquêter, pour faire des investigations et qu'il y ait des ressources, non seulement pour faire des investigations, mais travailler avec les Premières Nations pour rapatrier avec du respect les corps qu'on pourrait trouver dans les pensionnats. Ce qu'on a vu à Kemsloop, c'est horrible. Et je pense que nous sommes tous d'accord. Mais c'est ça la première mesure. Euh, la deuxième, c'est de travailler avec les Premières Nations en Ontario et ailleurs au monde pour ce qui est trouvé, qu'on puisse le faire de façon respectueuse et comme les Premières Nations veulent que ça soit mené par les Premières Nations et par un gouvernement provincial. Et je peux garantir aux députés d'en face, on va travailler en concertation avec lui et les chefs autochtones du monde pour le faire. On ne va pas laisser mourir parce qu'il y a un nouveau siècle. Il a ma parole et celle du premier ministre aussi. Question, question suivante, le député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Il y a deux semaines, quand le premier ministre a annoncé le cadre de réouverture, il n'a pas eu d un, un mot sur les écoles. Il avait un plan pour les terrasses, mais pas pour les écoles. Et après une semaine de silence radio, il, il a donné un ultimatum de 36 heures pour bâtir du consensus et cette moyenne de ça. Et il a eu la table scientifique de la COVID-19, le médecin hygiéniste chef, le conseil des médecins hygiénistes et euh, la coalition de santé des enfants, CHEO Secrets. Les terrasses vont ouvrir cette semaine, mais les écoles doivent attendre jusqu'à septembre. Est-ce que peut le Premier ministre expliquer pourquoi on a de Plan pour les écoles pour le, dans le cadre de réouverture? Et pourquoi ignore-t-il ses propres experts? Le ministre de l'Éducation, merci beaucoup. Merci pour la question. Notre objectif dans l'annonce. Euh, fait hier, c'est de protéger l'été pour les familles, pour assurer que les enfants et la famille immédiate puissent avoir accès au camp d'été et des occasions de loisirs, des choses qu'ils n'ont pas eu depuis deux ans. Et c'est assurer qu'il ne pas mettre à risque le progrès. Et on veut avoir que les en, enfants de retourner à une école, une année scolaire normale. Et je trouve que c'est incroyable la contradiction. Euh, D'un côté, ils demandent à ce qu'on ouvre les écoles. D'un autre côté, ils disent les gens de l'opposition que les é... il faut ouvrir les écoles et qu'elles sont pas sécuritaires. Donc, le médecin hygiéniste en chef a été cohérent quant à la sécurité dans les écoles. Le premier ministre aussi. Euh, dans les... Il y a le variant qui, est... qui a originé en Inde. Donc, il faut faire attention. Donc, on veut protéger nos enfants, nos familles et qu'on ait une reprise dans la province afin que tout le monde puisse bénéficier de été et en septembre qu'on revienne un peu plus à la normale. Question complémentaire, la chaise sociale cohérente, qu'est-ce que le Premier ministre fait ce qui est le contraire, ce que les experts me, euh, suggèrent? Euh, il y a des familles qui ont deux revenus, parfois un revenu, de, de participer. Bill Davis a compris, Dr McGinn, Kathleen Wynne aussi. Ce Premier ministre ne comprend pas ce qui se passe. Il il dit qu'il a un plan pour les écoles cet été, Les familles, les éducateurs, oui, ils ont entendu l'été dernier. Nos enfants ont besoin d'un plan pour la réouverture sécuritaire des écoles. Jusqu'ici, il n'y a pas de preuve. et on n'a pas besoin d'une décision à la 11e heure comme on a vu l'été dernier. Monsieur le Président, si les écoles sont tellement importantes pour les familles, quand est-ce que les, les enfants, les éducateurs, éducatrices et les familles des enfants s'attendent à voir ce plan robuste que le premier ministre a mentionné de retour aux écoles à l'automne. Le ministre de l'Éducation, comme on a annoncé confirmé hier, comme le plan pour cet an, tout étudiant de 12 ans et plus en cette province qui veut un vaccin peut l'avoir. Aussi bien tous les gens dans le domaine de l'éducation, les travailleurs, les enseignants et tout le monde. Monsieur le président, on a annoncé 1,6 milliard de dollars cette année pour l'année prochaine, mais de, de l'argent du provincial entièrement et on sait avec les vaccins que on espère que le monde sera bien plus sécuritaire dans le contexte des écoles. On a été clair quant au finissement de la santé mentale. Et un plan de reprise 84 millions de dollars pour la lecture et la mathématique. On a vu des réductions. Et dans la ventilation aussi 95 des écoles ont amélioré leur ventilation. À Toronto, par exemple, 97% des écoles ont eu plus de filles, 72% de la province ont changé leur système de climatisation et de chauffage central. Et donc, on veut que les enfants soient à l'école et qu'on ait une reprise comme il faut. Question suivante du député de Whitby. Merci. Ma question s'adresse au leader parlementaire du gouvernement. Pendant cette session parlementaire, l'opposition a été sceptique quant à notre possibilité de modifier euh, euh, des sessions en, en présentiel ici à l'Assemblée législative. Mais on termine euh, à notre treizième semaine. Les néo-démocrates et les libéraux ne voulaient pas que la Chambre vienne en présentiel et euh, voulaient un Parlement. eux, euh, ils voulaient un Parlement Zoom. Est-ce que le leader parlementaire du gouvernement peut expliquer comment ce gouvernement continue à avoir des. Euh, parlementaire présentiel et comment ça a fonctionné, le leader parlementaire. Et le député a raison, l'opposition voulait qu'on ne retourne pas en personne et, et voulait un, un pas des parlements Zoom, mais le Premier ministre m'a donné un mandat quand la COVID a commencé. Il faut vous assurer en tant que leader parlementaire qu'on a un parlement redevable et que euh, l'opposition puisse faire son travail. Et ils voulaient le faire à la maison, mais nous, on voulait un euh, parlement euh, redevable. C'est pourquoi on a fait beaucoup de modifications, soit des cohortes, de voter dans les lobbies et les investissements qu'ils ont fait quant aux salles de comité pour laisser que ça soit hybride et euh, le crédit va aux greffiers et aux gens qui travaillent ici euh, qui ont rendu cet endroit le plus sécuritaire afin qu'on puisse faire notre travail. Je suis très fier de ce que ce Parlement a accompli. Et Je remercie le président, euh, le greffier et son équipe pour que cela soit une réalité. Merci. Question complémentaire. Je reviens au leader parlementaire du gouvernement. Plutôt tôt cette année, les néo-démocrates ont accusé le leader parlementaire du gouvernement d'être agressivement bipartisan. De ce côté de la Chambre, on pense que c'est une honneur, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre peut dire comment on a travaillé avec les autres partis pour renforcer notre institution démocratique Le leader parlementaire du gouvernement. Je dois admettre, Monsieur le Président, le député du York Centre à l'Ordre, l'opposition à l'Ordre, le leader parlementaire de oui. je dois admettre, j'étais choqué quand le la, la, la leader parlementaire de l'opposition a débattu contre les changements que je voulais que j'étais trop bipartisan. Le leader euh, parlementaire, il est hyper bipartisan. Mais voici ce qu'on a fait. On a ajouté du pain, du temps pour les projets de loi émanant maintenant députés. On a introduit des mécanismes pour avoir plus de débats, de nouvelles form the, the débat. Et plus de réunions de comités en créant des débats exploratoires pour attirer l'attention de à des questions importantes. On a eu du parti du soutien d'autres partis pour la canalisation 5. On a adopté une motion pour construire un mémorial pour l'Holocauste ici à Queen's Park. On a éliminé l'utilisation d'attribution de, de temps. On a accéléré le processus de budget de dépenses pour assurer la redévabilité de la surveillance. On a aimé le docteur Kiermo en tant que médecin hygiéniste en chef. Et la fin ici d'aujourd'hui, on espère qu'on va adopter euh, 27 projets de loi, 13 du gouvernement et euh, 17 de députés. Nouvelle question, la députée de Windsor-West. Ma question s'adresse au Premier ministre. Depuis 14 mois, les travailleurs en santé ont été en première ligne pendant que la pandémie était dans notre province. C'est ces travailleurs, plutôt des femmes pour la plupart, qui ont bataillé contre la COVID-19 et ont essayé de maintenir en sécurité. Les syndicats qui représentent ces travailleuses et je cite, « Le personnel en soins de santé a répondu à l'appel, a donné des soins à un coût personnel quand il y a l'inflation. Les revenus sont réduits pendant que les policiers, les pompiers et d'autres professions où il y a surtout des hommes ont eu des salaires augmentés. » Comment ça se fait qu'on appelle ces travailleuses des héroïnes et on euh, déchire les conventions collectives réduit euh, leurs heures. Et pour... est-ce que le Premier ministre va traiter ces femmes comme des héroïnes? Il va abroger le projet de loi 124 tout de suite. Okay. Le leader And parlementaire du gouvernement, merci, M. le Président. Bien sûr, on peut dire que ce sont des héroïnes, parce que ce sont des héroïnes, parce qu'ils nous ont aidés à nous mener le chemin devant la, la pandémie, mais eux, que tout endroit ailleurs, c'est ces héroïnes qui ont... 9,5 millions de vaccins et c'est pourquoi on va faire des investissements pour avoir le nombre de préposés à 27 de plus 27 000 et c'est pourquoi on ajoute des infirmières. Le projet de loi 124, bien sûr, assure que les travailleurs de première ligne peuvent voir des augmentations quand ils avancent dans euh, l'échelle de paiement. On veut s'assurer de cela. Mais contrairement à l'opposition, nous savons que c'est important de faire des investissements dans le secteur de la santé pour avoir encore plus de ces hormones qui travaillent pendant la pandémie, mais de rendre le système de santé le meilleur au monde. La députée de Windsor-West. Merci. Et je rappelle à la leader parlementaire du gouvernement, ces femmes, ces héroïnes, c'est leur euh, droit que vous avez piétiné de convention collective, et que vous avez refusé de ce congé maladie payée. C'est ces travailleurs euh, qui sont importants. Le gouvernement maintenant à, à offre jusqu'à 5 000 dollars aux infirmières canadiennes pour revenir aux États-Unis. Euh, Nouvelle pour le gouvernement. Les canadiennes ont laissé, continuent à laisser pour travailler aux États-Unis parce que ce gouvernement et les libéraux avant refusaient de donner des arts stables, de, de, de paiement juste, des congés maladie payés permanents. Les infirmières ont dit depuis des années qu'elles ont besoin des heures à plein temps et des salaires justes. Si les conditions de travail ne changent pas de façon permanente pour les infirmières, aucune bonification pour signer un contrat va aider. Plutôt que de trouver des solutions à court terme, est-ce que le Premier ministre va aider ces infirmières en première ligne, démontre le, le respect et va abroger le projet de loi 124 Merci, beaucoup, merci. Le parlementaire du gouvernement. Mais si on ne se félicite pas, on fait le travail pour nos travailleurs et travailleuses de première ligne. C'est intéressant d'entendre l'opposition maintenant. Mais bien sûr, on sait qu'entre 2011 et 2014, l'opposition a eu l'occasion de faire une main à ce qui était un gouvernement libéral disait ça. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils l'ont maintenu au pouvoir. Et ce qu'on parlait des soins de longue durée? Non. Des transports et des transports communs? Non. Des métros? Non. Est-ce qu'ils ont parlé des soins de santé? Non. Des salaires pour les proposer? Non. Est-ce qu'ils ont embauché de nouvelles informations? Non. Est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ont accepté euh, un objectif optimiste pour l'assurance automobile. C'est ce que les, les néo-démarques font. Ils disent de belles paroles, mais pour accomplir quelque chose, ils ne fassent rien. Et c'est pourquoi euh, la population de l'Ontario, on leur a donné juste une fois l'occasion de gouverner ils ne leur donneront plus l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. La chef de l'opposition, le leader parlementaire du gouvernement, à l'ordre, s'il vous plaît. La députée de Scarborough-Gildwood a la question suivante. Ma question s'adresse au premier ministre. Rapport oui. du. Bureau de la responsabilité financière a dit que la plupart des places créées dans les services de garde pour l'enfant, c'était du, du plans euh, libéraux avant. Le gouvernement euh, euh, provincial a créé juste 900 places en 2019 avant que la pandémie. Euh, les euh, soins des enfants sont importants et la récession d'encore. C'est une récession au féminin. Sans des investissements de, dans les services de garde d'enfants, on ne va pas avoir des femmes dans euh, la main-d'oeuvre en Ontario. En fait, les femmes sont en retard de 15 avant la pandémie. On ne va pas euh, sortir de cette récession si on revient à l'investissement de ce gouvernement de 2019 pour les services de garde. L'économie ne peut pas avoir de la croissance s'il n'y a pas de soins de garde d'enfants. Le bureau de la responsabilité financière dit que ce gouvernement euh, s'est donné jusqu'à 2027 pour avoir 9000 place dans les services de garde. Est-ce que le gouvernement vers mieux que ce que le gouvernement fédéral a offert? Le ministre de l'Éducation, ce que le responsable, le bureau de la responsabilité financière a demandé, le directeur de la responsabilité financière, c'est qu'on est sur la bonne voie d'engager de, notre engagement de 30 000 personnes. L'année dernière, 16 nouvelles places ont été créées dans la province de l'Ontario. On a créé les conditions pour les exploitants d'avoir de la croissance. En fait, on appuie non seulement les exploitants, mais aussi les familles. Et euh, l'opposition a eu l'occasion de, de, de faire euh, ça pour les familles. Ils ont décidé d'opposer et dans le budget euh, précédent, on, on s'est posé et donc ça va faire une, toute une différence. Dans le contexte du programme, on travaille et à date, les libéraux ont euh, juste demain, euh, dit qu'ils donneraient 3% pour euh, le budget et donc euh, on veut avoir mieux. Question complémentaire. Le... Le monde s'est tourné à, pour l'économie au féminin et on laisse des modèles derrière. Il semble que ce gouvernement ne comprend pas dans quelle époque on est. On a la crise économique la pire depuis 100 ans et la partisanerie ne s'applique pas. Monsieur le Président, l'apprentissage en ligne et le manque de services de garde réduit la participation euh, de, des femmes dans le marché du travail. Si on, quand on regarde les chiffres pendant la pandémie et si on change en disant qu'on ne peut pas se permettre euh, et euh, plutôt si on dit qu'on ne peut pas se permettre de ne pas investir, c'est impératif. Un investissement d'un dollar dans les services de garde donne comme résultat euh, un dollar même jusqu'à deux dollars de ristourne sur l'investissement augmentation du PIB et des recettes générales de la province. Les investissements dans les services de garde de l'enfance vont aider à l'embauche et vont rendre nos entreprises plus et on, on aide nos familles. Monsieur le Président, de quel côté est-ce que ce Premier ministre, de quel côté de l'histoire sera ce Premier ministre le ministre de l'Éducation, on sait ce que les gens ont fait. Et le, ils ont fermé 600 écoles dans la province de l'Ontario. Le programme de services de garde d'enfants le plus cher au Canada. Le coût d'avis a augmenté à un taux dramatique, ce qui a frappé de plein fouet les, la classe moyenne et les familles qui travaillent dans la province de l'Ontario. C'est ce qu'ils ont, nous ont laissé. Nous, nous voulons donner la flexibilité de l'abordabilité pour les nouvelles écoles. Et je suis fier que notre gouvernement a élargi des programmes dans les centres urbains, dans les banlieues. On a appuyé la création de 16 000 nouvelles places en service de garde d'enfants l'année dernière, tout ça. Et on reconnaît le prix du coût de l'enfant pour, pour les parents qui travaillent. C'est pourquoi on a un crédit dépôts de 1 500 par enfant pour les parents qui travaillent pour aider aux services de garde et on va bâtir plus d'écarts dans la province. député de Brampton Bram ce gouvernement a rejeté mon projet de loi pour diminuer le taux des primes d'assurance automobile. Puis, trois ans plus tard, comme les gouvernements l'ont fait, à chaque année, ce gouvernement a permis à des entreprises totalisant des milliards de dollars, d'augmenter les primes d'assurance automobile, malgré le fait que depuis la dernière année, nous avons été en pandémie. Il y a moins de voitures sur les routes et c'est plus sécuritaire que jamais. Que ce soit clair, le, les coûts augmentent quand ce gouvernement autorise les primes d'augmenter. Donc pourquoi est-ce que ces entreprises multimilliardaires peuvent se permettre d'augmenter ces primes pour les conducteurs de partout de, à travers la province? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. C'est une drôle de question provenant de ce député du NPD. Je comprends, il n'a pas été élu en 2009 lorsque le NPD n'a pas su se faire élire. Is, les libéraux sont allés au, euh, se sont retrouvés au pouvoir et cela a été un désastre. En 2011, le taux, 2012, les taux d'assurance ont augmenté. En 2012, encore une fois, le NPD a gardé les libéraux au pouvoir. Puis, encore une fois, la même chose s'est reproduite. Et se sont mis d'accord. Il, il fallait que ce soit un objectif à long terme. C'est tout ce qui comptait. Nous savons à quel point il faut que les choses soient plus abordables pour les gens de l'Ontario. C'est pourquoi nous travaillons sans relâche pour, que, pour diminuer les impôts, par exemple s'assurer que nous ayons une économie vibrante. L'NPD a voté contre cela. Nous allons continuer de travailler pour les Ontariens. Question complémentaire? Ma question s'adresse au premier ministre. En tant que porte-parole de l'opposition pour les assurances, je m'assure que ce gouvernement travaille avec moi pour diminuer le, le taux des assurances. On parle à multiples reprises de la situation à Brampton. Nous payons les assurances les plus élevées au pays. J'ai écrit au ministre des Finances, j'ai écrit au premier ministre. Je, de, je leur ai demandé de diminuer les, le coût des assurances automobiles, que ce soit plus abordable. Malheureusement, je n'ai rien entendu de la part de ce gouvernement. Ce gouvernement n'a rien fait. J'ai parlé avec des, des chauffeurs de taxi, des camionneurs. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas continuer d'opérer leur entreprise, car les coûts d'assurance automobile sont trop élevés. Le député l'a dit. Il y a de cela trois ans, ils ont promis qu'ils diminueraient ces primes. Pourtant, ils ne l'ont pas fait. Et... Cela continue d'augmenter. Le député de l'autre côté de la Chambre a dit que c'est un but à long terme. Mais j'aimerais demander à ce gouvernement, quand, ou plutôt pourquoi, n'ont-ils pas pu diminuer le coût des assurances automobiles de l de l pour l'Ontario et leur offrir ce dont ils ont besoin maintenant? Et de parlementaires du gouvernement? Je suis content que le député soit d'accord d'admettre que c'est un objectif à long terme de réduire les coûts d'assurance. Le, ce député a accepté cela pour garder les libéraux au pouvoir entre 2011 et 2014. Je suis content qu'il admette que c'est ridicule. C'est en effet ridicule. C'est ce gouvernement. Il y a plus de travail qui doit être fait. Nous continuons de rendre la vie plus abordable pour les Ontariens. Nous diminuons les impôts, comme le ministre de l'Éducation l'a dit. Nous voulons que les services de garde soient plus abordables. Cela vaut également pour les gens de Brampton. Les gens de Brampton auront un nouvel hôpital. Il y a de meilleurs transports en commun des, Go euh, des stations Go Train. Malgré le travail, le manque de travail fait par les NPD, les gens de Brampton se portent mieux grâce à nous. Il y a un, un bon futur pour les gens de Brampton, mais de toute la province également, grâce au travail que nous faisons. Question suivante, député de Orléans. Merci, Monsieur le Président. Le programme de développement des foyers de soins de longue durée offre euh, différents établissements pour euh, la construction de foyers de soins de longue durée. Le rapport de CNESED a dit, je cite, « Cela bénéficiera les propriétés et on pourra soumettre, euh, envoyer des soumissions pour ce programme. » Ce programme rendra la situation plus facile. Ce programme se termine le 27 janvier. Quatre mois plus tard, rien de ce travail n'a été divulgué. Selon le député d'Oakville, qui est adjoint parlementaire pour l'infrastructure, a des, euh, des parts dans certains de ses projets de développement. L'adjoint parlementaire aurait-il des intérêts privés dans le secteur privé? Est-ce que le premier ministre peut assurer aux Ontariens que l'adjoint parlementaire... Fait par, euh, se, con, se conformera aux normes et va euh, demeurer transparent. Le leader parlementaire du gouvernement, d'abord, j'aimerais dire une chose. Nous avons rapporté tout ce qui était nécessaire au commissaire. C'est ce que nous devrions faire tout le temps. Ce député sait que c'est le cas. Le député d'Oakville a travaillé très fort pour augmenter l'infrastructure pour les gens d'Oakville. C'était plus d'une décennie et demie de négligence du gouvernement libéral. C'est un membre important de l'équipe pour restaurer un équilibre fiscal. Nous avons diminué les impôts, par exemple. Qu'a-t-il accompli depuis qu'il est au pouvoir? C'est ce gouvernement qui devait s'occuper d'un si système de services en, en commun plus efficace. Nous n'allons pas prendre de leçons de la part de ce député sur la façon dont il pense que les autres devraient fonctionner. Je vais soutenir le député d'Oakville, qui a fait un excellent travail pour sa circonscription, et ce, à tous les jours. Cela conclut la période des questions. Conformément au règlement, le député d'Ottawa-Sud a donné avis de son insatisfaction par rapport à une question demandée au ministre de l'Éducation concernant les écoles. Ce sera débattu le 14 septembre 2021. Député d'Ottawa-Sud, pour un Monsieur rappel au règlement, puisque c'est la fin de la séance parlementaire, je voulais remercier le greffier, la sergente d'armes et tous ceux qui travaillent ici. Ils nous gardent en sécurité, organisés, Ils s'assurent que la Chambre fonctionne bien. Je pense que nous devrions dire merci. C'est une occasion pour nous de le faire maintenant. Lors de ma première année en tant que président, j'aimerais remercier les employés de l'Assemblée. J'aimerais reconnaître le, le travail des députés et des commettants. L'année dernière, la situation a, a changé drastiquement. Nous sommes demeurés unis dans notre foi pour l'Ontario. Encore une fois, nous sommes à la conclusion d'une session parlementaire. C'est la fin de cette année parlementaire. J'aimerais remercier encore une fois tous ceux qui ont travaillé de façon acharnée pour que nous puissions nous rencontrer en sécurité en Chambre, qu'ils travaillent ici ou à distance. Les employés de l'Assemblée législative ont été intègres, inclusifs et ont travaillé avec excellence. C'était ainsi pour servir le Parlement. Il y a eu beaucoup de euh, situations amenés en Chambre. J'aimerais remercier tous les députés pour leur passion, leur persévérance et leur service. Nous travaillons ensemble pour bâtir un meilleur futur pour l'Ontario. Nous ne savons pas avec certitude ce que, euh, ce que l'avenir nous réserve, mais nous allons continuer de nous rassembler malgré la distance. Nous allons continuer de militer pour la vaccination. Et regarder ce que nous avons réussi à accomplir. J'espère que nous pourrons rencontrer nos amis, aller au restaurant, voir des concerts et peut-être même voir la partie des Leafs, il y a toujours l'année prochaine, sinon. Je vais continuer de travailler pour ma circonscription et pour mes commettants J'ai hâte de voir ce que nous allons accomplir dans l'année suivante grâce à la résilience, la compassion, la patience, le courage et la gratitude qui nous a réunis. J'espère que ce sera multiplié alors qu'ensemble, nous allons rendre l'Ontario plus fort, plus prospère et plus juste. Prenez soin de vous. Restez en sécurité. Merci. Le leader parlementaire pour un rappel au règlement. Merci, euh, Monsieur le Président. J'aimerais également remercier votre euh, vous remercier pour votre travail. Merci aux députés également. Nous avons été un exemple pour les différentes législatures de ce pays et même en Amérique du Nord. Nous pouvons tous être fiers du travail que nous avons accompli. Je prends mon travail très au sérieux. J'aimerais donc remercier l'opposition, le WIP et les, toute l'équipe. Ils ont fait un excellent travail. Il en va de même pour euh, le leader parlementaire du Parti vert, du, vert du, du, du, euh, parti euh, du, du Parti libéral euh, et même non, le député, non, le député, le le député des York centre. centre. Nous ne sommes et pas toujours d'accord, bien, bien sûr, mais il a fait un travail, disons, décent. J'aimerais dire une chose. Ce fut une période très difficile. Les gens de l'Ontario ont vu ce que la Chambre a, a offrir, le meilleur de ce que la Chambre a fait. J'espère qu'ils sont fiers des députés du Parlement provincial qui travaillent pour eux. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord, il y a eu un bon débat, vigoureux. Nous l'avons fait avec respect. Merci à tous les députés. J'aimerais, et j'espère que vous avez le droit, j'aimerais que vous vous à nous, M. le Président. Il y a le programme des pages également, qui n'est pas en cours depuis un certain nombre de mois, mais ils travaillent en coulisses, ils font un, un excellent travail. Donc, j'aimerais que les pages euh, puissent euh, venir euh, ici en Chambre. Acceptez? Acceptez. J'espère, Monsieur le Président, que ces mesures temporaires que nous avons mis en place seront terminés au mois de septembre et que nous aurons un vrai retour avec tous les députés en chambre, que la galerie soit remplie et que nous n'aurons plus besoin de porter ces masques. Je vous souhaite un bel été en sécurité. député de Timiskaming Cochrane, rappel, rappel au règlement. Je suis reconnaissant envers tous les mots qui ont été dits. Je ne vais pas tout répéter. Mais j'aimerais également remercier les gens que nous ne voyons jamais. Les gens de la sécurité qui me posent les mêmes ces questions à chaque matin. Les gens qui désinfectent mes préférés, les gens de la cafétéria. Je suis un grand fan de la cafétéria. Ce sont les gens de, de l'Ontario. Ils sont un exemple de gens que nous servons. Nous ne sommes pas toujours d'accord. Et J'accepte, je reconnais que parfois, euh, le, le leader parlementaire bâtit des liens entre les deux côtés. Nous avons tous un but à servir. Nous le faisons tous au meilleur de nos compétences. C'est notre travail de servir ces gens. Je pense que nous faisons tous de notre mieux. Merci d'avoir été notre arbitre. Merci à tous. Merci beaucoup. Nous avons maintenant un vote différé pour la troisième lecture du projet de loi 276, loi édictant et, et modifiant diverses lois. Il y aura une sonnerie de 30 minutes.